Yeah. Razobic Volume 3 Razobic Pic pic pic pic T'en veux? Hey, je prends le mic et je confère un strike à l'aquabike. Je vais te parler du Razobic pour te donner le déclic. Wesh ouais, gros, t'as besoin de positif dans ce monde négatif Ça tombe bien, j'ai 3 minutes 45 pour te faire du bien. Skin positive, positive is big. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Si t'as des problèmes, y'a des solutions. S'il y a pas de solution, alors y a pas de problème. C'est du pareil au même, de la raison à l'action. Faut se bouger de fion, sinon ce n'est qu'une illusion. Yeah, big, yeah. J'aime jouer avec les mots et le dire tout haut, faire passer des messages pour éviter d'être trop sage. Vite ta vie à 100 à l'heure, t'as ça dans le sang, t'es pas un amateur, t'es un gagnant. Yeah, Razobi, yo. Hands can a big, can a razzle big. A big, big, big is a razzle big. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Accomplis ce que t'as envie, de toute façon t'as qu'une vie. Tu verras si c'est bon ou mauvais. mais vu que ce soit fait que parfait. Il a rien de constant si ce n'est le changement. Va au bout de tes rêves, même si la raison s'achève. La vie vaut la peine d'être vécue, même si parfois tu en appelles cul. You! Positive yen. Yeah. Yeah. It's the sound of. Positive, Écoute-toi, croise les doigts, regarde la vie devant toi Et entoure-toi, les meilleurs sont toujours près de toi Dans la vie, tu verras, tu comprendras Il y a des jambons et des salamis Moi perso, j'aimais la charcuterie, mais avec parcimonie positive positive, is yeah. yeah. yeah, yeah. is positive, positive Yeah, yeah. Yeah, yeah. Je vais te parler du sud-ouest avec cet accent, on parle en chantant putain con, tu veux du pain avec de la saucisse Ouais, je veux bien, ouais. Mais euh, t'as de la mayonnaise avec Parce que sinon c'est fade. Hein. Oh, is la saucisse. Oh, oh is la saucisse. Oh, oh, is la saucisse. Yo, c'est le son de la saucisse de Toulouse. Avec du Razobic, t'apprendras vite, l'accent du sud-ouest c'est le plus sexy de France. Allez, prends des vacances, j'ai des connaissances. Yo, Razobik, volume 3. D'ailleurs, à Toulouse, on a Big Flo et Oli, deux frères qui font du bruit. Un jour, ils parleront du Razobik parce que c'est vraiment magique et hypnotique. Deux jeunes qui osent dans la ville rose, on devrait les couvrir de rose. Yeah, stand by the razo -bic. A big and a, big and a razo -bic. yeah. yeah. Yeah, yeah. Le Razobik, c'est un état d'esprit Wesh, je t'ai déjà dit, t'as saisi Quand t'es trop bon, t'es souvent trop con C'est pas moi qui le dis, c'est une citation de la vie Yeah, huh, razobique, yeah T'es magique, t'es fantastique T'es magique, t'es fantastique T'as le déclic Toi, t'es Razobik Yeah, yeah T'es magique, t'es fantastique T'as le déclic T'es raso yeah, yeah. Yeah, yeah, yes, we are raso right